Bonjour, moi c'est Floriana, j'ai 25 ans et je suis infirmière au CHU de Rouen depuis deux ans et demi. Multitude de service, une multitude de services, une multitude d'opportunités et une évolution professionnelle qu'on peut avoir que dans un CHU. Je travaille en neurologie polyvalente. Euh, du coup, c'est deux services distincts, il y a la neurologie polyvalente et la neurologie vasculaire, et nous on fait toutes les autres maladies neurologiques qui existent, telles que la sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer, les crises d'épilepsie. Euh, voilà. C'est très diversifié. Justement, le fait qu'il y ait plein de pathologies différentes et, euh, et pas, la prise en cha... la, pas la même prise en charge pour chaque patient, En fait, on ne s'ennuie jamais, il y a tellement de choses. Euh, qui font que ça nous motive et j'ai l'intention de faire plus pas mal de services pour pouvoir euh, voir tout ce que j'ai envie de voir, euh, tout ce que j'avais prévu de voir euh, dans ma carrière. Après, enfin, ma, ma, ma carrière jusqu'à la fin, j'en sais rien, mais en tout cas, rester quelques années, oui, c'est sûr.